J'ai retrouvé le cartable de Justine et celui d'Ibrahim dans l'arbre du verger. Il est. Oh là là, il est déjà 17h30. Mais qu'est-ce qu'ils font Pourquoi se tu -il pas Ils devraient être déjà rentrés depuis deux heures. Il faut les retrouver. Justine ne part jamais sans me dire où elle va. Il faut tout de suite prévenir les gendarmes. Il est mort, votre fille. Bleu, voilà une photo d'elle. Et Ibrahim Ibrahim a les cheveux noirs, courts. Il porte un avec une capuche et un pantalon entier. Sur son suit, il y a un poker rouge. Voici une photo de lui. Euh, où euh, avez-vous trouvé le portable Près de l'entrée du marché. Que se passe-t-il Justine et Ibrahim ont disparu. La mère de Justine a retrouvé leur cartable près du verger. Que savez-vous de Justine? Justine aime faire la bagarre du basket. Elle n'aime pas les chaussures de princesse, ni les jupes et les robes. Son papa est mort. Elle aime sa chaîne grise, un souvenir de son papa. Justine, c'est quelqu'un de courageuse, parfois elle est triste. Elle rentre seule à la maison après l'école et elle est automne. Et Ibrahim Ibrahim est amoureux de Justine. Il a une peur bleue des chiens. Il a peur de Brise, la chienne de Justine. Pour lui, c'est un monstre, un <rire> molosse. Il a aussi peur d'aller dans le verger car il croit qu'il y a des chasseurs. Est-ce que Justine et Ibrahim sont amis Pour nous, c'est gros comme une maison. Ibrahim est amoureux de Justine. Serait tombé. Il est complètement sous son charme. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de spécial aujourd'hui à l'école Aujourd'hui nous étions visités à un château et nous avons bien ri quand un pigeon s'est soulagé sur la tête d'Ibrahim. Même Justine a éclaté de rire. Ibrahim a ressenti de la honte et il est parti en colère. Est-ce que Justine sait qu'Ibrahim est amoureux d'elle Non, Ibrahim a peur de dire à Justine qu'il est amoureux d'elle. Il a sans doute peur de perdre la face. Je propose que nous ratissons le verger pour commencer. Rendez-vous dans une heure pour faire le point. Je vais là. Moi, je vais chercher là. Moi, je vais par là. Je vais, vais par ici. Moi, je vais au lac. Je sais que c'est l'endroit préféré d'Ibrahim. Je sais bien que je vous retrouverai. Sont inquiets. Il faut que tu rentres. Comment tu m'as trouvé Tout le monde a ses habitudes. Je te l'ai déjà dit. Et puis, je connais les tiennes. Et j'ai trouvé ça dans, dans, dans ta chambre. Tu fouilles dans mes affaires. Brian, j'ai pas envie que tu fumes, petit frère. Je suis pas en train de fumer. Alors, qu'est-ce que tu fiches Il est super tard et tout le monde vous cherche. Justine, ta maman aussi te cherche. Elle a trouvé vos cartables, donc notre adresse. Elle est venue prévenir les parents. Oh là, Complètement oublié, maman, elle doit être morte d'inquiétude. Que s'est-il passé Pourquoi les enfants ont-ils disparu Et pourquoi ont-ils abandonné leur sac Pourquoi ce titre, attention au chien, quel rapport avec la disparition de Justine et d'Ibrahim Nous, on a bien aimé les personnages. Justine, qui est courageuse et autonome. Ibrahim, qui par amour monstre de courage pour dépasser ses peurs. Et surtout, chers amis, futurs lecteurs, nous pouvons vous assurer qu'il y a un vrai coup de théâtre à découvrir.